Salut tout le monde, c'est Chirel, on se retrouve donc pour la suite de The Concile, on a été resté, à fouiller le bureau secret de Mortimer, on avait trouvé le code secret pour entrer, on va falloir en trouver un autre pour sortir, comme je l'avais dit, ça ne va pas être une partie de plaisir, donc on est parti, on va fouiller le bureau et voir ce qu'on peut trouver. Alors, très cher Lord Mortimer, j'ai le regret de vous informer que la pression russe ne pourra bientôt plus être ignorée. La tsarine Catherine compte bel et bien soutenir le comte de Provence et le reconnaîtra comme régent du royaume de France. Une fois le roi Louis disparu de la scène politique, je suis désolé de vous annoncer de mauvaises nouvelles, mais attendez-vous à de sombres heures votre ami Elfried Boer. Alors, il s'agit d'une carte de l'Asie ou s'éloigner On va s'éloigner. Monsieur, vos plans d'ingérence en Belgique se déroulent comme prévu. J'occupe comme il se doit l'armée prussienne. Votre envoi de canons à Vanmi nous assure la victoire. Comme convenu, j'avertue le roi de Prusse des plans d'invasion de Custine et avec l'armée du Nord. Je bouterai les Autrichiens de la Belgique. Je me dois de rentrer sur Paris rapidement car je sens le sort de notre roi Louis sur le point de se régler de façon déshonorante et il m'est impossible de ne pas intervenir. Si vous aviez quelques missives à me remettre, je vous invite à passer comme à l'habitude par votre ami Monsieur P. Cordialement Charles-François du général de l'armée du Nord. Ok devils thorn, I'll keep it. Alors... très cher Lord Mortimer, en tant qu'ami de la Chine, soyez assuré que vous serez remercié pour vos informations son représentant Monsieur McCartney se verra remercier sans autre espoir d'arrangement nous concernant votre ami, Qianlong, empereur euh, de la dynastique il okay. ah, y a vachement de truc à lire par contre hein. William, quels que soit tes projets Notre père semble opposé à te laisser la main mise sur l'Europe La Russie s'engagera très prochainement dans la coalition Contre la, la, ta chère France N'espère pas pouvoir résister très longtemps Je te supplie William de ne pas insister Tu es en train de déchirer notre famille Ton frère qui t'aime, GPS, je viendrai à ton colloque mais penses-tu que ce soit le moment propice? On va analyser, puisqu'on a la, well, it like a la, de la compétence. une de une forces présentes en Europe. It's clear that France is surrounded by her enemies. However, a large number has been underlined in bold. 26 million. I know what it is. It's an estimation of my country's population. All our neighbors have far fewer inhabitants. Alors, ça on l'a vu. Chers amis, comme souhaité, j'ai pu réunir mes amis afin de signer l'accord que vous m'aviez proposé. Cet accord portera le nom de Buttonwood. Si vous vous souvenez de l'endroit où nous nous sommes réunis quand vous nous avez rencontrés la première fois, vous comprendrez pourquoi ce nom. Si je joins la liste de mes confrères, et la liste des noms. Grâce à votre aide, nous allons bientôt pouvoir nous réunir chez moi, à la Tontine Coffee House. Au plaisir de vous revoir au plus vite, Huck Smith. Là, on pas, la euh... Je peux pas... On pas la capacité. This shows the forces present in America. Mon ami, en remerciement des services rendus pour aide dans la lutte contre les espagnols et la prise d'Orin, un bateau en partance pour Marseille et en France vient d'être affrété. Sera caché à bord quelques corps porteurs de la peste qui déciment notre pays actuellement. Faites très attention dans la manipulation de ces caisses, car si une d'elles venait à sourire inopunément, vous risqueriez d'étendre la maladie à toute la France. Mohamed El Kebir. Bah, C'est un gros complot contre nous en fait. Hein. Le présent a bien été livré. Timur Shah Dourani roi d'Afghanistan, du Punjab, de Sindh, de Machad et du Cachemire ne devrait plus conserver son titre encore longtemps son fils Aman prendra comme prévu sa succession nous pourrons alors reprendre les négociations signées K Allez. Weakness of the Human Psyche by Guillaume Trimore. Hmm... He says It is possible to drill an idea into someone by constant daily repetition until the mind gives in, and goes on, there are hundreds of good ways to live life, but you only need one to convince the masses that it's the only one possible. <laughs> the author isn't letting any ethical principles get in his way, is he? Milord, my, Lord, my Lord. j'espère que mon pli euh, saura parvenir jusqu'à vous, mes heures sont comptées, mon imprimerie m'a été confisquée, je suis enfermé à la forteresse, alors là je vous le lirai pas, je ne parle pas l'allemand, j'en parle beaucoup de langue, mais pas celle-là. Si par chance vous pourriez intervenir en ma faveur, je vous en serai éternellement redevable. La tsarine Catherine ne devrait plus tarder à interdire toute loge de l'ordre doré sur son territoire, Notre horizon s'assombrit considérablement, dans l'espoir que vous puissiez m'aider votre ami Nikolai Novikov. Je sais pas si c'était allemand ou autre. Alors là, on peut, on a la capacité. Moreover, it shows a fair number of sea voyages being organized towards the American continent, no doubt with slaves. How many men are broken in this trade? Tens of thousands each year, according to what people say. It shows the forces present in Africa. this is unexpected activity in the sector. It looks like there are also many unknowns even for Mortimer il complote beaucoup ce monsieur Mortimer. Hein? « Cher Lord Mortimer, je me permets de vous écrire afin que vous puissiez convaincre le président Washington de ne pas signer le Fugitive Slave Act en l'État. Nous devons absolument légiférer au niveau national et non permettre à chaque État de choisir sa politique concernant les esclaves. Initialement prévu afin de régler un conflit entre la Pennsylvanie et la Virginie, nous risquons de légaliser la chasse aux noirs. Des hommes peu scrupuleux deviennent chasseurs d'esclaves et incapables d'en trouver en fuite. Se mettent à capturer le premier noir venu en le faisant passer pour un fugitif recherché. » La situation risque de dégénérer. Merci d'avance, votre ami John Adam. Passez le bonjour de à ma fille Elisabeth. Hmm. Voilà, je crois qu'on a tout vu de ce côté-là. Là, il ouais. Ouais, n'y a rien. C'est là où on arrive. Locked. Je m'en serais un petit peu douté que c'était fermé. Alors, Très chers amis, nos plans se déroulent à merveille la loi Quannage Act vient d'être votée. Votre projet de fonder la toute première banque d'Amérique ne devrait pas accuser de retard. Elle s'appellera sans doute la Union Bank. Quant à la construction de la Maison Blanche, elle doit toujours commencer en octobre. Je n'accepterai aucun retard. Vous pouvez me faire confiance. À bientôt, je l'espère. Thomas Jefferson, secrétaire d'État. Oui. Une table de éléments elements. Donc, so, Lord Mortimer also aussi étudie l'alchimie Il semble like qu'il est intéressé à in tout. honey. chest with a motif representing the alchemical symbol of fire j'ai pas la clé on peut pas déverrouiller on n'a pas la compétence c'est chiant ça va bah, falloir qu'on trouve la clé je crois clé faire le tour « Cher Lord Mortimer, soyez assuré de mon entière dévotion, comme convenu, les campagnes vendéennes se très bientôt. Mon réseau s'évertue à faire monter la pression chez beaucoup. La décision de l'assemblée constituante de voter la constitution civile du clergé est en train d'embraser la région. Le peuple rejette en masse les prêtres jurant fidélité à l'État. Si vous pouviez vous assurer que la Convention donne le dernier coup contre le peuple, l'affaire sera réglée sans vouloir vous orienter. » Un enrôlement forcé pour un conflit lointain sera parfait pour définitivement soulever le peuple. Votre dévoué François Antanas Charrette de l'air la contre Hmm. That must be for writing the home pigeon messages. énormément, énormément de trucs à lire. Cher Amine, quel est le plus admirable des, Oly des Olympiens Nul autre que le roi des dieux, bien sûr. Contrairement à son père Cronos, il a appris à faire usage les égales de sa force et de sa sagesse. Au lieu de craindre la puissance de ses enfants et de ses frères, il a accepté de partager le monde avec eux. Les hommes craignent sa foudre et louent sa justice. Il règne au lieu de dominer. Okay. Ça ne nous aide pas beaucoup, ça Lors Mortimer, comme convenu, j'ai changé votre ancienne serrure par l'une de mes inventions. En m'inspirant de votre ami médecin, Monsieur Guillotin, voici la maquette de votre prochaine serrure si vous appréciez mon prototype. Il est difficile d'imaginer l'ensemble, mais elle sera au centre de la porte actuelle. Le but étant de ne rien changer au fonctionnement de la porte, mais d'y apporter un peu de piquant. En fonction de l'alignement des disques, la dite serrure s'ouvrira. J'ai appelé mon invention le jugement de foi, car si un curieux n'en a pas assez et tente de l'ouvrir, il s'en trouvera puni. J'espère que vous apprécierez le coupage de la situation, Gustave Montrant, maître architecte. A skeleton, by the name of Gustave. If the plaque on the plinth is anything to go by, Mortimer given a name to his anatomy skeleton. That's morbid. Ah, oh, the right hand is missing. En même temps, hein, euh, dans le fait de médecine. Les squelettes ont tous un nom, donc il lui manque la main droite. C'est des feathers, Pigeon, probablement. Oh, on n'a pas la capacité pour examiner les, les inscriptions. C'est comme like obsidian ou onyx. It must doit a ton. J'espère que ça va pas trop nous bloquer cette affaire. Il y a quelque chose de drôle surgeon's perfect collection. La <toussix> préservation formaldehyde. Just as disgusting as ever. Lord Mortimer, the tigre se meurt. J'ai sur votre demande d'attaquer encore et égorger personnellement le plus d'anglais possible, mais sans une aide française. Je ne pourrai pas les repousser encore bien longtemps. Mes forces diminuent rapidement malgré vos nouvelles fusées. Aidez-nous, Tipiu Saïd, sultan de Misor. He's bathed in all the hein. Lord Mortimer. Look, a pack of tarot cards. Has he been mm. reading the cards? Mortimer? That would surprise me. It is a typical draw on a line that answers a specific question. To the left, the temperance that announces a reward for one who patiently waits before taking any action and in the middle a chariot which symbolizes triumph and business success to the right the emperor evokes a future full of power and stability Send my body. some goat skulls chicken legs now we all know what that's for i'm a little surprised that mortimer I didn't seem as the type to be organizing little pagan parties, invoking occult powers, and dancing naked under the full moon. I'm more used to seeing cheap charms like this sold by charlatans in Place saint gervais Three rusty old nails. They're about 20 centimeters long. Things, or is that an actual von Leeuwenhoek microscope? Incredible! Mortimer really is at the cutting edge of science. Even at the Order, it took us ages to get one of those. A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. pas la le pour déverrouiller le second verrou ah. est ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié Putain, il me semble avoir tout fouillé Voyons si vous avez le courage de venir me voir seul à seul. C'est ma mère qui écrit. J'ai suivi sa trace. Qu'est-ce qu'elle fait Obviousment, elle veut attirer Mortimer quelque part, mais où La seule piste qu'elle a laissée pour Mortimer est cette épée en pierre. Ça doit être intentionnel. Ça ressemble à une épée décorative, comme like une statue, par exemple. Et en considérant le state, je pense qu'il a été resté en dehors pour longtemps. Je dois absolument trouver de là où il est venu. Alors on a fi fini de fouiller le bureau de Mortimer, il faut qu'on aille chercher notre mère. Hein? Et là je ne peux pas, pas l'ouvrir ce truc-là. C'est hein? locked. Comment je vais ressortir hein? La bonne question. Oh shit, how am I going get out of here now? Alors je suis allé voir sur ma dernière vidéo le code que j'avais utilisé pour rentrer, c'était. Le 1191 parce évidemment je ne m'en rappelais plus vous en doutez bien essayez de faire ça en 1100 This looks like the same mechanism as the one on the other side. Alors on va réfléchir. On va la manette. It looks like the same as the one on the other side. It looks too easy. It could be a trap. là-dessus. C'est bizarre parce que les six... Les six sont à l'envers. Hein? 6, 7, 8, le 9 est à l'envers. Alors ça serait un effet miroir à ce moment là. Parce que quand je fais défiler on a le 0, 1, 2, est à l'envers aussi par rapport à l'autre côté. Le 3 pareil, 4, 5, le 6, en fait, il est à l'envers, c'est un 9. 7 est à l'envers, 8. Et le 9 à est à l'envers, c'est fait un 6. Donc, là, si je veux mettre un 9, x était 1191 pour entrer alors 1000 hein, c'était pas celui-là que je voulais viser ça doit être le truc de l'effet miroir hein. le truc bête et méchant des jeux à énigmes 1000 on va essayer hein. 191. Est-ce que ça marche? This looks like the same mechanism as non. the one on the other side. Oula, ça se corse. Alors, Dans l'autre sens, peut-être. Alors 1000. C'était 1191. looks like the same mechanism as the one on the other side. Je réfléchis, figurez-vous. Alors. Comment c'est foutu ce truc? Le 1, le 2, 3, 4, 5, six est à l'envers, 7, 8, 9. Alors, si on fait l'effet miroir de 1191 avec cette porte-là, qui est tordue, ça ferait. Je teste si ma logique est bonne. Celui-là pour moi il serait bon, le 6 là il serait bon, le 3 e et là ça serait un autre 6, est-ce que c'est ça C'est comme le même mécanisme que côté. Ah, mais comme c'est inversé. 809. Comme c'est inversé ça serait le 2 6 ici. Voyons voir. Ah oui, mais à ce moment-là, il faut que je mette. Ici, ce n'est pas un 9 en fait. Le 9, il est là-haut. Voilà. Est-ce que c'est ça C'est le même mécanisme que celui sur l'autre côté. Alors, ça serait le 9 là. 2 3 4 5 6 7 8 9 est ce que c'est ça pourtant c'est bien le, le le truc du miroir inversé hein. donc euh... Ce jeu, maud c'est maudit 6 et c'est maudit 9 à l'envers en fait. Il faut que ça fasse le reflet euh, derrière euh, de 1191. Il faut qu'on fasse 1191 de ce côté. Alors, je remets mon 4 là. Et là, je remets le 6. C'est six, même This looks like the same mechanism as the one on the other side. Ah, je suis bête en bas, il a abaissé la manette. Est-ce que c'est ça Voilà. En fait, c'est un effet de ce qu'on appelle dans les jeux d'énigmes comme ça. Je vais attendre qu'il n'y ait plus de musique. Wow. Toi, là. Découvrez la provenance de l'épée laissée par votre mère. Alors, en fait, c'est un effet de miroir. C'est-à-dire que pour entrer, il avait fallu faire, dans l'épisode précédent 1191, pour entrer, et en fait, il fallait de l'autre côté... Euh, faire l'effet miroir pour que ça fasse 1191. Et euh, ce qui donne, en fait, 1191, si vous le faites de l'autre côté, ça a donné 6466. Or, comme on a pu le voir, les 6 sont à l'envers. Donc, en fait, le code pour sortir, c'est normalement, c'est 9499 qu'il faut faire, marqué pour obtenir 6466, puisque les 6 sont inversés. J'espère que j'aurais été clair, si j'ai pas été clair, vous me le direz. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans les jeux d'énigmes, les effets miroirs. C'est des énigmes, euh, je dirais honnêtement, très chiants. On va continuer, donc, découvrir la provenance de l'épée par votre mère. Alors, ce serait d'une statue qui, a, qui est restée dehors longtemps. Est-ce qu'on peut descendre Ah oui, c'est vrai qu'on avait tué l'oiseau dans le chapitre 6. Donc, on a réussi, on a rencontré Manuel Godoy, on a obtenu des informations de la part de Von Volner, j'ai retrouvé le cauchemar dont ma mère parlait, j'ai fait connaissance avec Valdo, j'ai trouvé un moyen d'entrer dans le bureau secret et j'ai pu en ressortir. On a raté puisqu'on a empoisonné l'oiseau, rappelez-vous dans l'épisode précédent. rip à lui. Et on aurait pu rencontrer Pérou dans d'étranges circonstances. Ça, je pense que c'était dans la porte que j'ai pas pu ouvrir, mais j'avais pas la compétence pour. Donc, on va en rester là pour cet épisode 2, chapitre 6, le cauchemar. Et euh, ben, on continuera euh, dans la foulée, euh, voir ce qui va nous arriver. Sur ce, je vous fais plein bibi plein de Et euh, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à la chaîne YouTube, etc. etc. Bye bye